J'ai un peu changé ma déco derrière, j'ai mis un peu en mode hiver, voilà, c'est pas grand chose, mais j'aime bien faire ça. Là j'ai mis ma pile à lire poche de l'hiver que vous avez vu en partie dans ma dernière vidéo, puis voilà, deux trois petites pop qu'on changeait de place, enfin bref, voilà. Ce soir j'avais envie de vous tourner une petite vidéo bilan du challenge de l'amitié littéraire que j'avais fait avec Pauline avec un E, anciennement Wapi, sur Youtube ou Insta, si vous la suiviez ou la suivez toujours. On avait fait ça en 2021. Si vous étiez là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, tous les mois, on s'envoyait un livre chacune qui était dans notre wishlist respective. Normalement, dans le challenge d'origine, ça dure environ 6 mois et c'est la personne elle-même qui va s'acheter le livre que l'autre personne lui dira d'acheter dans sa wishlist. Sauf que nous, on avait préféré le faire sur un an pour faire durer le plaisir. Pour maintenir un peu la surprise aussi, le plaisir et tout ça, on s'envoyait nous-mêmes les colis. C'était super chouette, c'était trop sympathique, et puis c'est toujours agréable de faire ça avec des amis, ce qui est un peu le but du challenge aussi. Je vous ai fait un petit document Canva qu pour que vous ayez un récap global de ce qu'elle m'a envoyé tous les mois. Vous voyez qu'en décembre, il y a eu un petit bonus, j'ai reçu deux livres, hein. merci encore ma petite wapi, je crois que moi aussi je lui en avais envoyé deux d'ailleurs. Et moi comme ça, je vous les présente ensuite chacun leur tour, mais par ordre de préférence, je décidé de faire voilà un petit top de ceux que j'avais lus. De celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus apprécié. Sur 13 bouquins, il y en a 4 que j'ai pas lu, ou plus ou moins lu, je vais vous expliquer. J'ai pas voulu me mettre la pression en mode, oh, « il faut absolument que je les ai lus d'ici la fin de l'année, parce que faut faire le bilan et tout ça. » Enfin, au début, je pensais un peu ça. Et à un moment, je me suis dit, « bah Je lis ce que j'ai envie de lire et écoutez. » Si je les ai pas lus, tant pis. d'un autre côté, si j'attends encore que j'ai lu tous les livres faire le bilan du challenge, bon, à un moment donné, bah, dans 3 ans, on y est, quoi. Ces 4-là seront donc hors classement, puisque j'ai décidé de pas les noter. Les deux seuls livres que j'ai reçus de Pauline, et que pour le coup, j'ai vraiment pas eu le temps de lire, c'est d'abord Ce Monde qui est le mien, un bouquin de la collection Twisted Tales autour du Disney Hercule. Donc là, le concept, c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que j'ai des amis, de bonnes amies qui l'ont lu et qui m'en ont parlé en long et en large. Et comment vous dire que ça m'a bien bien refroidi, <rire> Mais je le lirai quand même, c'est juste que je préfère me le garder pour une période plus printanière, voire estivale. Et le deuxième, c'est Calpurnia, qui est assez gros, mais c'est pas du tout pour cette raison que je l'ai pas lu. C'est tout simplement parce que je connais l'histoire, vu que j'ai lu la version bande dessinée, que j'ai beaucoup aimée, Et aussi pour une raison saisonnière, c'est-à-dire que je voulais absolument le lire au printemps ou en été. Et bah cet été malheureusement j'ai pas eu le temps, donc euh, j'attends l'été prochain, <rire> ou le printemps prochain. Ensuite il y a un livre que j'ai partiellement lu, il s'agit des Contes macabres d'Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe, que j'ai reçu pour le mois d'octobre évidemment. <rire> il est merveilleux, l'objet livre est sublime, enfin je l'adore, je vais essayer de vous montrer quelques illus, je pense que je ferai des plans à part. Je l'ai seulement partiellement lu, je suis même pas... si je suis à la moitié quand même non, je suis pas encore à la moitié, voilà, je suis par là. Je l'ai commencé un peu après Halloween, donc mi-novembre ou fin novembre, et j'étais déjà plus dans le mood en fait pour ce genre de lecture. Donc je préfère attendre l'automne prochain pour le continuer, ou alors d'avoir vraiment une envie soudaine de lire durant l'année. Et je vous avoue que je l'ai aussi pas continué parce que je n'étais pas dedans tant que ça. Je me suis rendu compte que c'était ma rencontre en fait avec Edgar Allan Poe dans ce, avec ce livre-là. Parce que je crois que j'en avais jamais lu avant. Et je pensais vraiment que je l'ai adoré parce que c'est quand même un peu un des piliers de la littérature gothique. Mais écoutez, j'avoue que pour l'instant je m'ennuie un peu. Je pense que la seule histoire qui m'est marquée pour le moment c'est le cœur révélateur. Et encore marqué c'est un bien grand mot mais voilà c'est peut-être la seule que j'ai vraiment appréciée. Mais les autres petites histoires, euh, pff, bah j'avoue que ça m'ennuie. Et là j'étais en plein dans la chute de la maison enfin je l'ai juste commencé. Et bah, pff, bah voilà quoi. <rire> Écoutez, je verrai bien Halloween prochain, je lui redonnerai une deuxième chance et je le finirai. Mais euh, voilà, j'avoue que je suis un peu déçue de ma rencontre avec Edgar Allan Poe, je m'attendais à mieux. Et enfin il y a un seul livre de tout le challenge que j'ai abandonné. Abandonné est un bien grand mot parce que je l'ai pratiquement lu jusqu'au bout mais en fait de manière très accélérée. Malheureusement, il s'agit de Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. De Mathias Malzieu, je n'avais lu que La mécanique du cœur quand j'étais au lycée et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Hein. D'ailleurs, je l'ai toujours là-bas dans ma bibliothèque et j'ai même trouvé une très belle version grand format à Easy Cash qui m'a coûté même pas 2€. J'ai aussi dans ma palle le journal d'un vampire en pyjama qui est une espèce de récit euh, biographique, enfin en partie biographique il me semble. Je voulais vraiment lire celui-là parce que j'avais envie de découvrir d'autres bouquins de l'auteur et en fait ce qu'il a pas fait, c'est que c'est très beau, toujours bien écrit, c'est poétique, c'est tout ce que vous voulez, ça parle du deuil, en plus c'est assez touchant. Mais je trouve que le format livre ne convient pas. Pas du tout à ce qu'il a voulu écrire. Enfin, moi, j'étais lassée au bout d'une vingtaine ou cinquantaine de pages, et il y en a quand même euh, 121, 150, pardon, il y a 150 pages, et franchement, je trouve qu'on a fait le tour en, je sais pas, en même 50 pages, même moins, quoi. Il n'y avait pas vraiment une histoire et des personnages comme dans La mécanique du cœur, enfin, en tout cas, il y en a vite fait, hein, mais j'ai l'impression que c'était plus un espèce de long, très long poème, un petit peu, qui se répétait très souvent. Et du coup, bah en fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une histoire qu'aurait dû sortir soit en petite nouvelle, soit juste en poésie. Une espèce de poésie ou un espèce de petit recueil, quoi. Mais là, vraiment, 150 pages version histoire de ce qu'il a voulu écrire dans ce livre, je trouve que le format, ça match pas, en fait. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai décroché de ma lecture, malheureusement. Je le garde quand même, parce que bon, c'est pas la place qu'il prend, quoi. Mais euh, voilà, un peu déçu, du coup. On passe donc aux lectures que j'ai faites jusqu'au bout et je vais vous les présenter, comme je vous l'ai dit, de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai le plus aimées. En 9ème position, je pense que je mettrai My Dear Fucking Prince de Cassie McQuiston, que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai emmené chez mes parents. En effet, les grands formats, il y a une partie en général que je ramène chez mes parents pour ensuite les racheter en poche et les garder ici. Donc je pense que c'est ce qui arrivera avec ma Dear Fucking Prince si un jour il sort en poche. Vous l'avez sûrement beaucoup vu passer sur les réseaux à sa sortie, c'est la fameuse histoire d'amour entre le fils du, de la présidente des états unis et euh, le fils de la reine, non, du roi d'Angleterre, de la reine, enfin du... le prince d'Angleterre, quoi. <rire> le roi et la reine, oui. Bien sûr, c'est dans un contexte fictif. J'ai bien aimé quand même ma lecture. C'était assez page-turner, voilà, une fois dedans, euh, on se laisse embarquer. En revanche, je lui ai trouvé pas mal de défauts, notamment la longueur, clairement, il fait 600 pages. Et pour une romance contemporaine, franchement, t'aurais pu enlever la moitié du bouquin. Je trouve que 300 pages pour ce genre d'histoire, ça suffit largement, ça peut même être 200, 300, ça dépend. Plus de 300 quand t'as vraiment un univers vachement enrichi, type fantasy, fantastique, ou que t'as vraiment un truc à côté, tu vois mais pour vraiment une pure romance. Même s'il y avait l'aspect un peu, on suit la campagne présidentielle de la mère d'Alex et, et d'autres trucs autour, tu vois, mais j'ai pas trouvé très intéressant ces passages, j'avoue que ça m'a un peu fait chier. Je suis pas trouvé ça hyper pertinent, ou alors du moins on passait peut-être trop de temps dessus. Et ouais, voilà, franchement j'ai bien ressenti la longueur en lisant ce bouquin-là. Ce qui m'a le plus gênée je pense quand même ça reste l'écriture, notamment le vocabulaire employé en fait. Alors je sais pas si c'est un choix de traduction ou si c'est fidèle à l'esprit du roman normal. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de mots familiers dans cette histoire et ça m'a du coup un peu bloqué. Si je suis un peu on va dire élitiste entre guillemets sur un truc au niveau du bouquin, le seul truc pour lequel je suis comme ça c'est au niveau de l'écriture. J'avoue que j'ai un espèce de minimum standard, tu vois, et que s'il est pas là, je, même si l'histoire ou les persos peuvent être bien, laisse tomber, j'abandonne. Là, j'ai pas abandonné, hein, je l'ai lu jusqu'au bout, et c'est pas tant l'écriture en elle-même qui m'a gêné, mais plus ce vocabulaire, en fait, beaucoup, beaucoup de mots familiers. Alors, j'ai pas de problème qu'il y en ait, hein, des fois, de temps en temps, c'est normal, hein, selon le contexte, selon les personnages. Mais là, il y en avait vraiment beaucoup trop, et ok, c'est une histoire pour ados, on va dire, et qui s'adresse à un public ado-jeune-adulte, et les personnages eux-mêmes sont jeunes, mais je veux dire, c'est pas une raison pour avoir certaines tournures de phrases qui vraiment, des fois, j'étais genre « Ok !» <rire> Non, mais très bien, d'accord. J'avoue qu'à certains moments, ça pouvait être drôle, mais il y a des fois, franchement, ça venait un peu casser la narration, enfin, je sais pas. J'ai vraiment pas accroché à cette idée-là. Je dis pas que je veux juste lire des livres dans un langage hyper soutenu, hyper recherché et tout ça, hein, mais juste voilà, le langage courant, ça aurait suffi, tu vois. Le dernier point qui m'a gêné dans cette histoire, c'est aussi les personnages, notamment Alex, que j'ai trouvé quand même assez désagréable pendant une grande partie de l'histoire. Alors j'avoue qu'il y a quand même un moment où on finit à s'attacher au perso, Mais il n'empêche que, ouais, Alex et sa famille, j'ai plus ou moins apprécié ces personnages-là. La romance en elle-même, un peu longue, mais quand même... Cool, je dirais, voilà, on passe un, un bon moment à voir le développement de cette relation. Et écoutez, il y a un film qui a été annoncé et j'ai trouvé en lisant le bouquin que justement, par contre, ça pourrait faire un super film, euh, voilà, un peu romance, un peu ado. Donc je suis réellement curieuse de voir la version film qui devrait sortir en 2023 si tout va bien. En huitième position, je mettrai Les Contes des Royaumes de Sarah Pingborough. Alors ça, je l'ai pas lu parce qu'en fait, je les ai lus il y a plusieurs années mais il était dans ma wishlist parce que je les avais empruntés à une médiathèque, et en fait les formats euh, à part à l'époque déjà n'existaient plus en vente, à part je crois le dernier tome, la beauté, mais les deux autres euh, c'était plus possible de les acheter. Sauf que moi, bah, j'avais quand même bien aimé, et j'avais envie de posséder euh, ces histoires, et je, sais, je savais qu'il existait ce magnifique intégral, et voilà, il a intégré Merci une fois encore Pauline, j'adore Même si ça remonte à plusieurs années cette lecture, je me rappelle quand même plutôt bien, donc je vais pouvoir vous en parler. C'est une espèce de réécriture de trois contes de fées, je pense que vous l'aviez compris, hein, Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle et la Bête. C'est une trilogie qu'on n'est pas obligé de lire dans l'ordre, ou même on peut en lire qu'un seul, on aura une histoire complète par exemple, mais il y a des liens entre les histoires, et c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre poison, charme et beauté, parce que comme ça vous avez les références aux autres éléments et autres personnages qui apparaissent dans les tomes d'avant. Je pourrais plus vous reparler des histoires genre une à une, en revanche je peux vous dire que c'est des réécritures de contes qui se passent à peu près à l'époque où les contes originaux ont lieu, en revanche c'est des réécritures Érotique, je tiens à le préciser, c'est pas pour les enfants, il y a vraiment des scènes plutôt sulfureuses et il y a vraiment un point de vue euh, érotique qui est, qui est pris dans... enfin c'est vraiment des aspects du truc quoi. Je sais que j'avais pas trop aimé Poison, le, la réécriture de Blanche-Neige, j'avais trouvé vraiment moyenne. Pas plus hypé que ça, mais j'avais quand même continué vu que je les avais empruntées. Mais par contre j'avais beaucoup aimé Charme, l'histoire de Cendrillon, je pense même que ça reste mon préféré aujourd'hui des trois. Et Beauté aussi était vraiment pas mal, pour le coup le parti pris était cool, même s'il y a une scène, pour le coup, dans celui-là l'aspect érotique était assez <rire> spécial. Je sais que Beauté est pas mal appréciée par beaucoup de gens aussi, mais je pense que moi, ouais voilà. Ma petite préférée des trois, c'était Charme. La septième position reviendra à Moana le Thomas de Céline Edgar, qui est une trilogie inspirée des... Mince du folklore polynésien, enfin de la culture polynésienne. C'est une histoire plutôt de science-fiction, un peu post-apo, je, je vais vous lire le résumé là parce que j'ai plus tout tout en tête, tous les éléments. Lors d'une catastrophe, le froid a envahi le monde et l'humanité a été décimée. Pour éviter de disparaître, le peuple de Moana force les filles à se marier et à avoir des enfants dès leur plus jeune âge. Mais Moana, grisée par les récits de son arrière-grand-mère, rêve de quitter son île de Polynésie d'explorer les terres au-delà de l'océan et de vivre sa vie selon ses propres choix. Cette histoire, c'était le premier roman de Célène Edgar qui maintenant en a écrit une bonne trentaine. Et je vais voir de quand ça date. C'est une histoire qui date de 2010, alors on ne peut pas dire que c'est un plagiat de Vaiana. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est Vaiana. c'est Disney qui a pompé sur Célène Edgar. Je plaisante. Mais oui, j'ai voulu le lire en partie parce que ça me faisait penser forcément au Disney Vaiana, qui est un de mes Disney préférés, et parce que j'ai un attrait un peu particulier pour la culture des îles. Et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'était pas spécialement un coup de cœur quand je l'ai lu, mais maintenant, quand j'y repense, on est pareil que sur, euh, pareil que sur Le conte des Royaumes. C'est peut-être un petit coup de cœur quand même, voilà. Sans casser trois pattes à un canard là aussi, c'était plutôt chouette. L'univers, les personnages. Et écoutez, j'ai été au salon du livre de Montreuil, là, en 2022, et j'ai fait qu'une seule dédicace, justement, il s'agit bah, de Silène Edgar. J'en ai profité pour lui acheter le tome 2 de cette saga. J'étais très contente parce que je savais pas qu'elle était là, hein, je l'ai juste vue. J'ai vu son nom, j'ai vu les romans posés devant elle, et je me suis dit, tiens, mais c'est l'autrice de Moana, allez, c'est parti, on va aller la voir et on va lui acheter le tome 2. Donc écoutez, je suis très contente et je me garde cette lecture bah, pour l'été 2023. La sixième place revient à grandir un peu de Julien Rampin qui, pareil, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai ramené chez mes parents et probablement je le rachèterai en poche pour ici. J'ai pas mal aimé cette histoire. Alors on est sur une tranche de vie contemporaine très douce, assez lumineuse, même si ça parle de choses un peu compliquées comme le deuil en particulier. Mais on reste voilà sur une histoire très très cocooning et qui fait un bien fou au moment où on la lit. Alors ne me demandez pas le résumé. Je me rappelle que très vaguement, je crois que c'est une jeune fille qui a vécu... Enfin, une jeune femme, pardon, qui a vécu une situation un peu compliquée. Je crois qu'elle se sépare de son mari ou je sais plus et qui, en fait, cherche un nouvel endroit où habiter. Et elle va tomber sur une annonce dans un journal d'une vieille dame, justement, je crois, qu'il louait l'appart au-dessus ou qui cherchait quelqu'un pour vivre avec elle, un truc comme ça. Et du coup, elle va aller voir cette personne qui s'appelait Janine, de mémoire. Et puis, évidemment, elle va y rester et un lien va se tisser entre Janine et l'héroïne principale, mais aussi avec le petit-fils de cette dame, je crois, enfin voilà. On est vraiment sur un beau récit du quotidien qui parle bah, de choses de la vie, j'ai envie de dire, hein, les bonnes comme les mauvaises. Vraiment, c'était très chouette. C'est pas une lecture qui m'a spécialement marquée non plus, c'est plus ce que j'appellerais une lecture d'ambiance. Voilà, t'es là, t'es en été, il fait beau dehors, t'as envie de te lire une petite lecture sympa, tu vois, pleine de bons sentiments, mais pas neuneux pour autant... C'est le genre de livre qui fait l'affaire, en plus je crois qu'il est pas très long, il fait moins de 300 pages de mémoire. Et écoutez, c'était un chouette moment Pour la cinquième place, on retourne sur du Benjamin Lacombe avec l'adaptation du magicien Dose en collaboration avec Sébastien Pérez. Pareil, on est sur un objet-livre magnifique, hein, mais bon, je pense que Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez, on s'en doute, tu vois. Et j'avais jamais lu l'histoire du magicien d'Os. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'univers, les personnages et aussi un peu les morales qu'il y a derrière. Notamment le fait que souvent les gens, ils ont des qualités, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Alors je sais que c'est une version du magicien d'Os qui a été un peu retravaillée par les auteurs. Donc elle n'est peut-être pas 100% fidèle à la, à la version d'origine. Du coup peut-être que mon avis sur cette histoire est un peu biaisé, mais en tout cas ça m'a rendu curieuse et j'ai envie de lire le Magicien d'Oz, bah, la version classique, pour voir un peu ce qui change entre les deux. La seule chose qui m'a fait un petit peu déçue dans cette histoire, c'est que la fameuse sorcière de l'Ouest, là dont tout le monde parle, là, avec sa peau verte, et ben on la voit pratiquement pas en fait. Je sais pas, elle doit apparaître deux secondes dans l'histoire quoi, à tout péter tu vois donc. Euh... Bon, mais vraiment le reste j'ai beaucoup apprécié, les illustrations aussi sont sublimes, je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection. La quatrième place se revient au délices de Tokyo. De Duryan Tsukegawa. étonnant, je l'ai encore avec moi alors que c'est un grand format, c'est vrai. <rire> Magnifique histoire, j'ai adoré, on est là aussi sur de la tranche de vie. Et je pense que c'est un livre que vous connaissez peut-être, je crois qu'il a pas mal tourné que ce soit le livre ou le film d'ailleurs. J'ai vu le film après avoir lu le bouquin d'ailleurs et j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. Après j'ai quand même trouvé qu'en film c'était plus ennuyeux qu'en livre. Dans le bouquin tu as vraiment la force des mots et la poésie qui, qui raconte en fait le quotidien et j'ai trouvé que ça apportait vraiment pas mal de choses à l'histoire. C'est l'histoire de Sentaro, un homme qui tient un espèce de petit stand au Japon où qui vend ben voilà, des sucreries, notamment les fameux dorayaki qui sont des gâteaux à base de haricots rouges, qui est une sucrerie particulièrement appréciée au Japon. La jaune du présent permet de vous faire un petit aparté. Si jamais vous êtes de Paris ou de passage sur la capitale, sachez qu'il y a un super restaurant asiatique dans le 5 5e arrondissement du côté de la rue Mouftar qui s'appelle le Papillon. Et franchement, c'est un des meilleurs restaurants jap dans lequel il m'a été donné de manger. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai fait beaucoup dans la région. Et si je vous en parle, c'est notamment justement parce qu'ils font en dessert des dorayaki, qui sont absolument délicieux avec un peu de poudre de matcha là par dessus et franchement ça vient d'une personne qui de base est très difficile niveau bouffe et surtout en dessert franchement moi j'aime que des trucs à base de chocolat tu vois donc que j'ai aimé un truc au haricot rouge il faut quand même le faire c'est vraiment un level en plus j'aime pas les haricots tu vois mais franchement c'était hyper bon c'est un resto un petit peu cher prévoyez un budget de 20 à 30 euros par personne pour y manger mais franchement c'est tellement bon niveau qualité, ça les vaut largement. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas si jamais vous y passez par là. N'hésitez pas à y aller. Je crois qu'il est en galère, il est sur le point de fermer, il a besoin d'aide. Les gens commencent, enfin, viennent de moins en moins. Et il va se retrouver à embaucher une vieille femme qui, euh, qui se présente à lui comme ça un jour et qui a les doigts tout tordus, donc et voilà, qui est un peu particulière, mais qui lui dit qu'elle est experte en la préparation des dorayaki etc., qui va lui raconter un petit peu sa vie et tout ça. Et même si au début, il veut pas spécialement l'embaucher pour plusieurs raisons, il finit par le faire plus ou moins. Et un peu comme dans Grandir un peu, vous allez suivre évidemment la relation entre ces deux personnages, donc cette vieille dame... Et ce plus ou moins jeune jeune homme, enfin je pense qu'il a quand même dans la quarantaine, hein, je sais plus. Et voilà, c'est très touchant, très beau comme histoire. Et en même temps, voilà, les histoires entre personnes âgées, personnes moins âgées, la transmission du savoir, de l'histoire de la personne et tout ça, moi je trouve ça très touchant. Il y a une jeune fille aussi qui finit par se mener à l'histoire, qui est une, je crois une jeune lycéenne, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est un peu renfermée et qui va un peu se lier d'amitié avec la vieille femme et aussi avec... Euh, plus ou moins du coup Sentaro. Et ces trois-là forment un trio hyper touchant. À la fin, j'ai pas versé ma petite larme parce que j'ai la larme difficile, mais franchement, j'étais pas loin. Et aussi, on apprend pas mal de choses sur le fameux Dorayaki et comment ça se prépare et tout ça. Et en effet, ça a l'air vachement compliqué. Donc elle se retourne aussi un petit peu à la cuisine traditionnelle par rapport à, aux manières contemporaines de faire les choses maintenant. Que voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment, c'est cocooning, c'est mouvant. Pareil, il hein, y a des moments un peu larmoyants, c'est pas toujours joyeux, mais c'est vraiment une très belle histoire. La troisième position revient au roman d'Olivier Bourdeau en attendant Beau jungles. Je vous avoue que je suis trop heureuse qu'elle me l'ait envoyé parce que franchement, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis sa sortie en grand format mais j'avais jamais craqué parce que ça m'intriguait mais c'était pas trop le genre d'histoire pour lesquelles je craquais à l'époque en achat et même, et même à sa sortie poche, j'avoue qu'il commençait un petit peu à me sortir de l'esprit et honnêtement je pense que si Pauline me l'avait jamais envoyé je, il aurait fini par quitter ma wishlist et je l'aurais sûrement jamais lu. Donc écoutez, heureusement qu'elle l'a fait parce que franchement j'ai trop aimé. Pareil, on est sur un récit de vie, même si là je crois que ça se passe genre... Euh... Ça se passe à quelle époque Je sais plus si ça se passe genre à la fin du 20e siècle, début 21 XXIe, je sais plus trop. Et là vous allez suivre euh, un couple qui a une relation hyper fusionnelle, tous les deux ils sont très amoureux, ils sont un peu excentriques, ils sont un peu dans leur monde, quoi. De mémoire, je crois qu'ils ont un enfant et aussi un, un oiseau de, de compagnie. Écoutez, ils sont farfelus, ils sont touchants, ils sont drôles. C'est une famille que j'ai adorée. Mais il y a aussi un côté plus ou moins dramatique, puisqu'en effet, la femme du couple, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, a une maladie mentale, enfin... En tout cas elle est considérée comme ayant une maladie mentale, elle a, une espèce elle a des espèces épisodes de démence. Et à un moment donné en fait on l'emmène se faire interner justement, se faire soigner. Ce qui brise bien sûr un peu le quotidien de ce couple, voilà c'est plus pareil quand elle est plus là. Et en fait cette femme que vous découvrez, qui est si lumineuse dans son caractère, qui d'accord a des épisodes parfois un petit peu loufoque, ça fait partie de son charme j'ai trouvé, Enfin, c'est vraiment une personne assez incroyable, qui peut-être devrait se faire soigner, ça je suis pas psychologue pour le dire, mais voilà c'est vrai que c'est pas toujours facile parfois mais voilà, on l'emmène dans un espèce d'hôpital où elle est séparée de sa famille, où elle dépérit et où on la soigne pas vraiment en fait, enfin elle est traitée comme une folle mais c'est pas une folle, ok, il y a sûrement quelque chose mais c'est pas une folle alliée tu vois et d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'être fou on part sur un autre sujet. Mais voilà, c'est un peu ce que veut dire cette histoire. Quoi. Et écoutez, vous allez suivre un peu bah, ce qui va arriver à ces personnages. C'est très touchant et vraiment les personnages, surtout les personnages. L'écriture est chouette aussi, mais vraiment les personnages étaient trop touchants. Mais en tout cas, ils m'ont beaucoup marqué. Et aussi ce côté un peu farfelu qui était incroyablement charmant. Et c'est un petit roman qui fait 170 pages environ. Donc écoutez, ça se lit rapidement. C'est bien, c'est chouette, c'est beau. Donc franchement, lisez-le si c'est le genre d'histoire que vous aimez. La médaille d'argent revient à Shade of Magic de vie Schwab, le tome 1. C'est une saga que je voulais découvrir depuis vraiment longtemps. Je suis contente d'avoir eu l'occasion de le faire lors de ce challenge, et particulièrement je crois qu'on l'a lu en lecture commune avec Claudia, Mad Girl, Little Book, voilà, et on avait lu aussi le tome 2 ensemble dans l'année. Écoutez, ça a été ma rencontre aussi avec vie Schwab, puisque c'est le premier roman d'elle que j'ai lu, et maintenant on en est à... Bah, le tome 3, il est là, voilà. Il attend d'être lu. <rire> J'ai lu Galent aussi en 2022, et je suis en train de lire actuellement Adi la rue. Donc est-ce que ça l'a fait avec Vichoab Clairement. <rire> je pense que vous connaissez tous à peu près le résumé de cette histoire, donc je vais être très rapide. Un personnage principal euh, qui s'appelle Cade, Cale, pardon, qui est un espèce de magicien qui peut naviguer entre les différents mondes. Il a donné à ses univers le nom de Londres puisque c'est l'endroit où il habite, et chaque dimension a un rapport différent avec la magie. Vous avez le Londres Gris, dont est issu le personnage féminin principal, qui est un peu l'équivalent de notre monde à nous, dans lequel il n'y a pas de magie, il y a le Londres Rouge, dont est issu Kel, qui a été adopté par la famille royale de cet univers, qui lui fourmille de magie. Vous avez le Londres Blanc, qui lui est un monde qui a été détruit par la magie, enfin pas détruit, mais qui est dans un, dans un espèce de régime totalitaire. Et enfin, vous avez le Londres Noir, qui lui a vraiment été détruit par la magie au sens propre et qui n'existe pratiquement plus, en tout cas c'est très dangereux d'y aller. Kel va être amenée à rencontrer lilas surnommée Lila qui est une espèce de voleuse du Londres Gris et ils vont être évidemment tous les deux emmenés dans une spirale d'aventure autour d'une espèce de pierre et voilà c'est hyper hyper chouette à suivre le côté aventure est hyper présent c'est passionnant l'univers les personnages sont ultra attachants alors oui il y a un petit peu de romance en tout cas ça s'installe mais ça prend pas trop de place, je trouve, dans l'histoire. Et les personnages sont hyper touchants. Enfin, moi, je les adore autant l'un que l'autre. Même si Kel, j'avoue que dans le tome 2, il a commencé à être un peu surprotecteur grognon. Et ça m'a un peu saoulée. Mais c'est quand même un bon personnage. Donc pour l'instant, je l'aime toujours. Et Delilah, elle est juste géniale. Et il y a pas mal d'humour dans cette histoire. Mais un espèce d'humour fin, bien écrit, enregistré dans certaines situations. Les personnages sont très touchants principaux comme secondaires, sont bien écrits. Enfin, tout se balance bien, en fait. Le rythme, en plus, est hyper chouette. À chaque fois, c'est des pavés, mais en fait, elle fait des chapitres qui sont courts. Là, je montre un chapitre. Voilà, il fait 2-3 pages, quoi. Et ensuite, on passe au chapitre 11. Et en plus de ça, le bouquin est découpé, je crois, en 6-7 parties. Voilà, le dixième chapitre. Donc ça, c'est les parties, en fait, qui sont toutes composées de parties. Voilà, partie 1, partie 2... Mais vraiment très court à chaque fois. En tout cas en young adulte je trouve qu'elle a trouvé le rythme parfait quoi, pour écrire de grosses histoires mais qui se lisent juste tellement bien. Mais elle a aussi une force dans son écriture, dans ses personnages, dans ses idées bien sûr. Particulièrement dans cette saga que je trouve vraiment très chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi hypée par un truc, un titre young adulte. Et écoutez je suis trop heureuse de lire cette saga et j'ai hâte de lire le dernier tome. On arrive enfin au bout avec la première place, je pense que vous avez peut-être pu le deviner si vous vous rappelez un peu du diapo que je vous ai mis. Mais le seul livre qui me reste à vous présenter, et j'avoue que je m'attendais un petit peu à ce qu'il fasse partie de mon top 3, c'est « à tous les garçons que j'ai aimés » de Jenny Han. j'avais déjà lu sa saga « L'été où je suis devenue jolie » dont j'ai lu le tome 3 cette année d'ailleurs, après avoir vu la série sur Amazon Prime, ça m'a donné envie d'enfin finir cette saga, bref. Et j'avais adoré. Franchement, l'été où je suis devenue jolie, c'est clairement une de mes séries ados préférées, parce qu'elle a une écriture qui passe bien, qui est hyper addictive, mais surtout parce qu'elle a le don d'écrire des personnages adolescents qui sont juste hyper touchants, hyper euh, authentique, je dirais, c'est-à-dire qu'ils sont ni tout blancs ni tout noirs, qu'ils ont parfois des comportements et des idées euh, voilà un petit peu naïfs, un petit peu déplacés. Pour autant, voilà, ça reste des adolescents en pleine construction et je trouve qu'elle décrit tellement bien cette période avec beaucoup de finesse, de tendresse et aussi une certaine bienveillance. Et écoutez, j'ai retrouvé cette écriture et cette force des personnages dans La Jean, même si je pense que j'ai un poil moins aimé que l'été où je suis devenue jolie, mais, mais c'est aussi parce que son autre saga ça se passe en été, il y a ce côté nostalgie des vacances, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le tome 1 de, de... Ah, Les Amours de la Radjine, voilà. Vous avez peut-être vu. Ou vu passer les films sur Netflix. Donc, il est probable que vous connaissiez l'histoire aussi. Voilà, hein, pareil, tranche de vie adolescente contemporaine. Ensuite Lara Jean qui est américano-coréenne. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, elle a la double culture. Elle vit avec son père et ses deux sœurs. Je crois que leur mère... Je ne sais plus si leur mère elle est morte ou si elle a un travail... Euh... Je crois qu'elle est morte. En tout cas, elle vit avec son père et ses deux sœurs. Donc il y en a une qui est plus jeune, qui a environ 11-12 ans. Lara Jean, je crois qu'elle a 16 ans. Et la plus grande, Margot, je pense qu'elle est étudiante à la fac ou qu'elle commence sa vie active. Vous allez donc suivre le quotidien de cette famille hein, dans tous leurs aspects, c'est-à-dire les moments où on rigole ensemble, les moments où on se dispute, où on se dit des lâcheries... Les moments où on s'aime et où on se fait des câlins et où on fait des trucs ensemble, hein, voilà. Très bien écrit, pareil, l'aspect familial, dans ses bons comme ses mauvais aspects. La petite particularité de ce récit, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va envoyer des lettres qu'avait écrit Lara Jean, grande romantique comme elle était, à ses différents crushs quand elle était plus jeune, hein, que ça va de la primaire jusqu'au collège. Elle avait écrit des lettres à cinq garçons, qu'elle avait écrit pas pour les envoyer, hein, mais plus pour extérioriser ses sentiments de jeune fille à l'époque, et quelqu'un les a postés. Malheureusement pour elle, certains de ces garçons vont réagir à ces lettres, notamment Peter Kavinsky qui est dans le même lycée qu'elle et qui est un de ses camarades. Donc quand il reçoit cette lettre, il va aller la voir, quoi, pour lui en parler. Et ça va bien sûr bouleverser beaucoup de choses. Lara Jean, si timide, si réservée, un petit peu dans son monde romantique et... Et tout ça va, va changer le cours de son destin grâce ou à cause de ses lettres. Je vous laisserai lire l'histoire pour le savoir. Et voilà, écoutez, c'était très touchant, c'était euh, intense quand même. Hein. Moi, à la place de la Radine, je serais morte de honte sur place, quoi. C'est juste non, quoi. <rire> J'ai bien aimé le personnage de Peter, mais je pense quand même que je préfère sa version dans le film Netflix qui était un petit peu plus actuel. Dans tous les cas, de toute façon, c'est un livre qui date des années 2000, enfin début 2010 je crois, je sais plus quand est-ce qu'elle l'a écrit. Ah bah elle l'a écrit en 2014, vous voyez, il est pas si vieux que ça, il a même pas 10 ans, mais en tout cas il a vraiment une vibe teen movie des années 2000-2010, qui moi je trouvais plaisante et puis aussi elle a une écriture qui est tellement quand même plutôt axée dans la bienveillance que même les trucs qui pourraient paraître aujourd'hui un petit peu problématiques au final, ça va, tu vois, des fois tu souffles un petit peu, mais ça reste très très léger et clairement supportable, et surtout c'est clairement compensé par l'authenticité de ces personnages, la manière dont ils évoluent ensuite, et surtout l'écriture de l'autrice. J'ai très envie de lire le tome 2 et de, de finir cette saga, même si j'ai vu tous les films. J'espère que c'est mieux en bouquin pour la suite, parce que autant le premier film est super bien, super bien adapté, mais alors le 2, qu'est-ce que je m'étais fait chier Mais vraiment, le 2 était... chiant le 3 je l'ai bien aimé, je sais que certains l'ont pas trop aimé mais j'ai trouvé que le 3 était vraiment pas mal. Du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner en bouquin et j'espère que le 2 est beaucoup mieux en sous-format livre. Voilà voilà, je vais vite m'arrêter là parce que j'ai peur que ma caméra sature au niveau de la mémoire à un moment donné. Donc écoutez, j'espère que ce petit top vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et est-ce que vous en avez pensé Écoutez, moi je suis curieuse de, comme d'habitude, de vous lire et puis une fois encore, je remercie Pauline, hein, ma wapi, même si c'est plus ton pseudo, tu seras toujours ma wapi, d'accord <rire> D'avoir fait ce challenge avec moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'était trop chouette à la fois de recevoir mais surtout d'envoyer en fait tous les mois un petit quelque chose à l'autre, c'était très chouette, écoutez. Je retenterai avec plaisir l'expérience que ce soit avec toi Pauline ou avec d'autres amis, Enfin, c'était vraiment trop trop chouette. Voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao